Le psychologue du travail, qu'est-ce que c'est C'est avant tout un psychologue. Mais un psychologue, c'est quoi Le psychologue est le professionnel formé à l'analyse et la compréhension de la psychologie humaine, le fonctionnement de l'esprit humain, ainsi que tous les facteurs internes ou externes qui vont influencer l'individu. La psychologie fait partie des sciences humaines. C'est l'étude des faits psychiques, des comportements, ainsi que des processus mentaux. C'est une forme d'expert du fonctionnement psychologique humain. Comment travaille un psychologue Comme tout autre professionnel qui doit analyser une situation ou un système et rechercher ensuite des solutions, un psychologue analyse un fonctionnement et propose des moyens pour trouver la solution. Cela peut commencer euh, par le fonctionnement des pensées, le niveau cognitif, les représentations mentales, les croyances, ça peut être aussi les émotions et les sentiments, le niveau affectif et les attitudes qui est le niveau comportemental. On va considérer aussi les éléments contextuels, c'est à dire tout ce qui va être le social, le familial et le professionnel. Pour cela, il s'appuie sur des théories ou des modèles qui sont tous issus de la recherche scientifique et ou empirique, c'est-à-dire du terrain. Pour travailler, un psychologue dispose de méthodes, des entretiens, des évaluations, des diagnostics, d'interventions, des traitements et aussi d'outils comme des questionnaires, des protocoles de thérapie ou d'intervention. Ses principales compétences sont l'écoute et l'empathie. Il met au service de l'évaluation psychologique, l'entretien psychologique, le conseil, l'accompagnement psychologique, l'orientation du public vers les solutions les plus adaptées. Le psychologue est donc un expert habilité à faire des évaluations psychologiques, audits, diagnostics psychologiques, et à réaliser des interventions psychologiques avisées non thérapeutiques, du soutien psychologique, du conseil, de la formation, de l'orientation, de l'audit, et aussi à viser thérapeutique lorsqu'il est formé en psychothérapie. Le psychologue et les médicaments. Le psychologue n'est pas un médecin. Ainsi, il n'est pas habilité à prescrire, évaluer ou modifier la posologie d'un traitement médicamenteux. 다음 영상에서 만나요.